Donc, face à ces difficultés, la Commission européenne a adopté une communication intitulée « Plan d'action pour la sauvegarde des ressources en eau de l'Europe ». L'adoption a eu lieu le 14 novembre 2012. Donc, cette communication, nous, on l'appelle entre nous le « blueprint ». Qu'est-ce que c'est que le « blueprint » En fait, c'est... Euh, c'est une communication, donc ce n'est pas une directive. Une directive, elle, elle est contraignante, hein, elle doit être appliquée euh, par, dans la législation de, de, de l'ensemble des États membres. Là, c'est une communication, donc euh, c'est euh, des propositions qui peuvent être appliquées ou pas par les États membres. Donc, le plus c'est 18 mesures proposées par la Commission européenne pour améliorer la gestion de l'eau à l'horizon 2020. Donc ces 18 mesures ont été proposées en s'appuyant sur l'évaluation des stages hein, de, de 2009, la définition du stratégie d'adaptation au changement climatique, parce que la directive cadre a été publiée en 2000. À l'époque, on n'avait pas euh, la même perception euh, de l'impact du changement climatique euh, sur l'eau hein, euh, que maintenant. Et enfin, euh, l'évaluation de la législation européenne par le fitness check. Alors, qu'est-ce que c'est que le fitness check? Donc, la, la définition officielle, c'est de, de dire que le fitness check, c'est une procédure qui identifie dans la législation les lourdeurs, les recoupements, les lacunes, les incohérences ou les mesures obsolètes qui ont pu apparaître au fil du temps. C'est l'ONU qui a été la première institution à appliquer le fitness check sur sa, sur sa législation. Et l'Union européenne a décidé en 2010 de l'appliquer aussi à l'ensemble de sa législation et a décidé de commencer. Par la législation dans le domaine de l'eau. Donc, sur le papier, le fitness check, c'est très bien, hein c'est une bonne démarche. Sauf que nous avons constaté un certain nombre de points très, très critiquables dans le fitness check pour l'eau, qui reprenait des constatations émises il y a quelques années par l'OCDE et la Banque mondiale dans des études similaires. Donc, ce qu'il faut savoir, quand on travaille sur les, sur les textes européens et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe autour, c'est qu'il y a des copiers collés systématiques entre euh, l'ONU, euh, l'Union européenne, la Banque mondiale, le FMI, l'OCDE, voire également euh, des, re, des, des, des groupes euh, d'entreprises de, privées comme Aquafed, par exemple, à, pour, pour, pour le domaine de l'eau. Donc le BUPRIT se présente sous la forme d'un plan d'action en trois volets. Le premier volet, c'est améliorer la mise en œuvre de la politique de l'eau. Le deuxième volet, c'est favoriser l'intégration des objectifs de la politique de l'eau dans d'autres domaines, tels que l'agriculture, la pêche et l'énergie. Donc Gabriela parlera de l'intégration dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune. Et le troisième volet, c'est combler les lacunes du cadre existant Notamment en ce qui concerne la mesure et l'utilisation rationnelle de l'eau. Et donc le blueprint va proposer euh, aux états membres une panoplie d'instruments euh, dont la plupart sont des instruments qui vont faire appel au marché ou qui vont faire appel à la technologie des entreprises privées et euh, pour cela la, la commission européenne a créé un machin euh, on ne peut, peut, peut, peut l'appeler que machin hein, qui, qui s'appelle euh, l'European Innovation Partnership for Water que va vous présenter Gabriela <rire> ah non <rire> um, donc uh, yeah, quand Thierry a dit ce, ce machin donc ils l'ont fait aussi pour l'agriculture donc il, est, il existe le l'European Innovation Partnership pour l'agriculture et, et celle pour l'eau Uh, donc, um, c'est lié au blueprint aussi et um, le, le but principal de l'European Innovation Partnership, c'est de rendre le marché européen uh, de l'eau plus compétitif au, ni au niveau mondial. Mm. Donc après, c'est de trouver des fonds et tout ça pour, pour, uh, pour améliorer la, la, les, les produits que, que les, les compagnies européennes peuvent vendre. Um, mais en même temps, on dit toujours que c'est innovation, donc ça veut pas seulement dire technologie, parce que innovation peut peut peut dire beaucoup de choses dans la gestion de l'eau, dans différents trucs. Et euh, ce que et, et, et comment ça, c'est une citation oui. euh, pour pour faciliter les liens entre l'offre et demande de, de solutions novatrices, et surtout pour pour les aider à arriver au marché plus facilement. Uh, donc, qu'est-ce qu'on qu qu a vu aussi ah, Ça, c'est dans le prochain slide, mais uh, yeah, on peut aller là, revenir. Um, qui qui est-ce qu'ils ont choisi pour rentrer dans cette Innovation Partnership Donc, tu vas penser, bon, surtout dans ce truc-là, tu dois trouver les experts qui, qui, qui ont le, la connaissance de la gestion de l'eau. Mais, mais non, si on regarde les partenaires ici, on ne voit pas, mais le Steering Group, donc ceux qui ont le plus pouvoir dans ce cet, uh, groupe, c'est le Steering Group. Et dans le steering group Le groupe de pilotage en français. Ah, yeah. le groupe de pilotage. Um, il, y a, euh, de, il y a eu des demandes de Publica Europea, que c'est une association au niveau européen de tous les um, opérateurs publics dans la gestion de l'eau. Ils n'ont pas ac été acceptés comme partie prenante. Vous n'êtes pas... Euh, <rire> on ne vous, vous considère pas. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans Il y a des private equity firms. Comment on dit ça Les banques... Des, euh, des fonds les fonds d'investissement. Euh, euh, les fonds d'investissement, le bien sûr, euh, sont dedans. Et le seul ONG qui est dedans, comme, comme toujours, c'est le WWF euh, qui est dedans. Donc, c'était incroyable. Ils ont, ils ont été rejetés pour, pour faire partie de ça. Donc, en même temps, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'ils qu qu font exactement. Et à la fin, on, quand on regarde les détails de Blueprint, on a peur que les choses qui vont sortir, euh, ils ont des différents focus groups. Euh, donc, un, un des focus groups, c'est sur la réutilisation de l'eau. Euh, je vais parler un peu sur ça après. C'est le seul, en fait, euh, directive aux communication que la commission a dit qu'il va sortir dans le, dans le futur prochain. C'est sur la réutilisation des eaux usées. Euh, on, on, on, on va parler un peu plus de ça après. Euh, donc ça c'est lié à le traitement des eaux donc bien sûr, innovation et technologie c'est désalinisation euh, mm -hmm. grand business ou traiter des eaux qui sortent de, de, de l'exploitation de des gaz de schiste par exemple, Veolia a été très euh, très excitée pour, pour traiter les eaux usées parce que comme ça c'est un nouveau business mm -hmm. euh, le lien eau énergie donc mm -hmm. beaucoup sous les grands barrages mm -hmm. euh, c'est beaucoup sur hydropower hydro Uh, gestion des risques d'inondation et sécheresse. Donc ça, pour la sécheresse, on va, on va regarder aussi les, les nouveaux instruments du marché qu'elle qu veut utiliser um, pour combattre ça. Et les services écosystémiques, on va parler de ça aussi après, um, sur les paiements de, systèmes, uh, paiements de services d'écosystèmes. Uh, donc ça, c'est les différents groupes. Et um, on, on voit que dans les di différents actions groupes, on a un peu d'espoir maintenant parce qu'ils ont accepté des autres demandes. Donc, on a des, des amis ou euh, des collègues qui travaillent pour des universités euh, qui sont réussis à rentrer dans, un, dans des groupes d'action au moins. Euh, et Publica européen est rentré dans un des groupes euh, sur le financement pour l'innovation. Euh, donc, on espère qu'à à travers ça, on peut apprendre plus. Mais c'est vraiment... Euh, Concentré sur euh, le secteur privé et comment est-ce que l'Union Européenne peut aider euh, surtout pour pousser cette, cette technologie qui coûte très cher euh, pour aider la compétitivité euh, de, du marché européen dans le groupe de pilotage on trouve par exemple IBM yeah. on trouve Dow uh, Chemicals yeah. des gens qui travaillent <rire> qui ne travaillent pas dans l'OBSF ouais, ouais. yeah. euh, compagnie de chimie Donc voilà l'agenda la, du Blueprint, Donc, du, du 15 mars au, au 7 juin 2012, il y a eu consultation des fameuses parties prenantes hein, sur le Blueprint. Donc les parties prenantes, c'est quoi bah, C'est euh, les associations, les ONG, vous, vous, vous nous avez rencontré en Bruxelles, je pense. Hein. Il y a eu une réunion à Bruxelles. Ensuite, c'est également euh, les parlementaires européens, et c'est également, euh, il y a eu aussi une, une réunion à, à Nicosie avec les, oui, le les, ministres. Les, les, les ministres de l'environnement à travers donc, le, le, le Conseil européen. Et donc, le blueprint a été adopté par la Commission européenne le 14 novembre 2012. Et on n'a pas de date précise, mais théoriquement, le blueprint va passer devant le Parlement européen en octobre 2013 à peu près. Alors... Euh, L'European le Water mouvement mène depuis plusieurs mois une analyse critique euh, sur, sur le blueprint. D'ailleurs, on va publier, je pense, à la rentrée, euh, un certain nombre de textes euh, sur ça. Bon, on, va, on va se contenter ici euh, euh, d'aborder euh, deux sujets qui nous qui me semblent très problématiques. À nouveau, la question du recouvrement des coûts et de la tarification, ça c'est moi qui vais l'aborder. Et ensuite, tout ce qui tourne autour de la marchandisation et... Et de la financiarisation de l'eau. Parce que le blueprint introduit la financiarisation de l'eau qui n'existait pas dans le cadre dans la de la directive cadre. cadre. Donc j'ai commencé par le recouvrement des coûts et tarifications. La Commission européenne part d'un constat qui est un constat évident, à savoir la capacité des États membres à financer les services permettant d'atteindre un bon état des eaux en 2015. Qu Qu'est-ce euh, qu que propose la, la, la Commission européenne qu Quelles sont les solutions proposées ben, Renforcer le, le, le recouvrement des coûts, pas du tout le remettre en cause. Alors que pour nous, le recouvrement des de coûts, c'est un des problèmes euh, qui, qui empêche un, un financement correct. Non, eux, ils disent ben, euh, il faut le renforcer. C'est un, un, un mauvais recouvrement des coûts que, euh, que le financement n'est pas bon. Et ensuite, appliquer une meilleure, entre guillemets, politique tarifaire. Alors là, je, je, lis le, je lis ce que dit, euh, ce que dit euh, la Commission européenne, parce que euh, une tarification de l'eau incitative et transparente n'est pas appliquée dans l'ensemble des États membres. Et surtout, ne pas fixer un prix pour une ressource rare telle que l'eau peut être considérée comme une subvention préjudiciable à l'environnement. Donc, sous le prétexte environnemental, la Commission européenne continue dans sa logique de marchandisation de l'eau. Donc les mesures euh, qui sont proposées dans le blueprint, c'est par exemple lier l'obtention des subventions de la PAC à un usage efficace de l'eau par les agriculteurs à travers euh, des mécanismes d'irrigation euh, économes en eau, c'est euh, euh, euh, pro promouvoir euh, une utilisation modérée euh, des pesticides et des engrais, et c'est également aussi, c'est très prégnant dans, la, dans le blueprint, développer des outils de comptage de l'eau d'une part, aider à mettre en place une tarification incitative, hein, déterminer le juste prix de l'eau, il n'y a pas de juste prix de l'eau, ça n'existe pas, mais enfin bon. Et ensuite, identifier et évaluer les services écosystémiques, parce que, comme on va en parler à Gabriela, une fois qu'on a identifié et évalué le coût des services écosystémiques, on va les faire payer aux usagers. Hein. Donc, pour nous, il y a un certain nombre de problèmes autour de ça. C'est, d'une part, hein, au niveau de la réforme de la PAC, on va être confronté, et on a été confronté, lobby, au lobby agricole et agrochimique, qui va complètement bloquer toute, toute évolu évolution sur la, au niveau de la politique de l'eau. Et il va y avoir une augmentation de la facture d'eau, parce qu'on va être obligé de faire payer en plus les services écosystémiques, et on va être obligé d'augmenter le prix du mètre cube. Et donc, ça va aggraver la justice sociale et on va se trouver confronté à des problèmes de droit à l'eau. Alors, ce qui est intéressant, c'est, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un député PS qui s'appelle Michel Lesage a fourni un rapport au gouvernement français intitulé Politique de l'eau en France en juin 2012, donc, hein, en juin 2013, pardon, et euh, ce, ce rapport a un chapitre assez conséquent sur la partie financement. Alors, qu'est-ce qu qu'il dit à ce, ce rapport sur la partie financement Il dit deux choses. Il dit, comme nous, qu'il y a un problème de financement. Euh, il identifie les causes du problème de financement sur des termes sur lesquels on est assez proche, euh, au niveau de l'Europe et de lontario mouvement. Par contre, sur les solutions qu'il propose, on retrouve les services écosystémiques, et puis il y a tout, un, tout un ensemble de contorsions hein, pour rester dans le cadre, euh, dans le cadre de, du blueprint et de la directive cadre. Alors maintenant, je vais passer la parole sur, à, à Gabriela sur la partie marchandisation et financiarisation de l'eau. Yeah. Euh, donc euh, ça, c'est lié euh, dans le contexte du blueprint euh, je ne sais pas combien de vous avez déjà entendu euh, le paiement pour le service d'écosystème, de ce, ce type de choses. Oui, yeah? ok. Donc, so, pas beaucoup. <laughs> c'est bien, c pas, c pas, euh, tout le monde ne parle pas de ça encore. Donc, c'est bien. Le problème qu'on qu trouve toujours au niveau européen, c'est que le marché euh, va résoudre tous nos problèmes. Est même, on a vu toutes ces crises, on n'a rien appris. Ils insistent encore que c'est le marché, parce que la seule chose que les gens euh, donnent valeur, euh, c'est le prix. Je, il y avait une incroyable une femme qui travaillait pour l'ONU avant. Elle était dans une conférence et tu sais, la seule chose qu'on tient au cœur, c'est le portefeuille. Mm -hmm. Donc, so, c'est vraiment, vraiment ce type de, de législation et complètement basé sur ça. Donc, dans le « blueprint », ils ont, ils ont mis encore plus de ça, c'est l'utilisation de ces instruments de marché pour, pour une nouvelle gestion de l'eau, pour gérer l'eau. Donc on a parlé de sécheresse, on sait qu'on a de plus en plus de dégradation environnementale à cause de, de nos, nos systèmes industriels, agricoles et tout ça. Donc leur euh, idée pour résoudre ça, pour résoudre le problème de distribution de l'eau dans les différents endroits, c'est de mettre en place des euh, guidelines je ne sais pas en français, the, the, the guidelines, <laughs> um, <coughs> à travers une common implementation strategy que tous les, membres, les États membres peuvent euh, appliquer. Donc en fait, ce n'est pas de la législation obligatoire, c'est des idées qui donnent aux États membres qui peuvent appliquer au niveau de bassin versant, euh, ils pensent vers 2014. Donc ça, on s'appelle Water Trading. Pas, marché financier de l'eau. Marché financier de l'eau. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est que, bon, si tu n'as pas assez ici, on le bouge ici. C'est comme tous les plans en Espagne, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques-uns qui veulent bouger l'eau de, de nord d'Espagne vers le sud, canal, canalisation d'un grand infrastructure euh, pour l'eau. Et euh, ça, c'est aussi lié à cette idée de paiement pour les services écosystémiques. Euh, donc, ce qu'on a trouvé... Euh, à Rio plus 20, dans tous les discours de l'ONU dans, dans les dernières années, euh, c'est cette idée d'économie de, de verte. Donc, on a vu, ok, on a une dégradation environnementale totale, euh, comment est-ce qu'on peut retirer du profit de ça? Donc, c'est de donner en fait un prix économique, un valeur économique au processus naturel. Donc, le fait que, par exemple, les forêts qui, qui, euh, qui travaillent sur le CO2 ou les... les les eaux souterraines qui sont purifiées par le terrain, tout ça sont des processus naturels de, que l'environnement fait, euh, mais que maintenant on les appelle les services d'écosystème. Donc c'est les services que la nature nous, nous donne euh, comme un service d'une banque ou comme un service... C'est un service que, que c'est... où on doit donner cette, cette coût. Euh, donc ça c'est incroyable parce que comme Thierry vient de dire au début, c'est de donner euh, une valorisation pour dire, OK, combien ça coûte euh, pour nous, cette purification de l'eau que ces bassins font naturellement ça, ça vaut combien Donc, est -ce qu qu est, comment est-ce qu'on peut l'utiliser euh, pour arrêter la dégradation de, de l'environnement C'est de payer les, les gens ou les compagnies qui protègent ce euh, service écosystémique. Donc, euh, par exemple, euh, le, un, des, un des cas de, de peste qu'on a vu... Euh, aux États-Unis, euh, qu'on peut critiquer ou pas critiquer parce que ça dépend de comment tu, tu le vois, euh, c'est que dans, dans le bassin versant autour de New York, ils ont payé les, les, les paysans de, de faire de l'agriculture biologique pour pas utiliser plein de pesticides comme ça, comme ça l'eau potable qui arrive à New York en fait coûte moins cher parce que tu ne dois pas le, le traiter. Donc ça, à base, tu peux appeler un, un pèse et tu dis, bon, c'est pas, pas tellement mauvais. Mais en fait, ça, l'idée, c'est comme un service public. Non tu payes pour avoir un type de service public. Ce qu'on va maintenant dans le changement de pèse au niveau européen, c'est pas ça. En fait, c'est le fait que tu peux payer pour polluer. Donc, euh, l'idée, c'est que... Euh, je sais pas si euh, Coca-Cola veut extraire toute, euh, toute l'eau autour d'une zone, d'un lac ou d'une um, « wetland », comme on dit « wetland euh, », zone, zone, zone humidée, comme ça, tu peux euh, détruire toute cette zone si tu paies pour reconstruire cette zone dans un autre endroit. Donc c'est une compensation. Donc ça enlève, en fait, ça remplace la réglementation avec la compensation. Donc, c'est aussi un peu le système de, de RED, non On a vu avec le, les forêts, oui. je ne sais pas en français, c'est red. RED. Le RED, oui. Yeah. Donc, nous, on peut continu, continuer à émettre, euh, je ne sais pas combien de CO2 si on paie une euh, population dans l'Amazonie pour ne pas couper euh, leurs forêts. Donc, c'est exactement la même idée. Et il veut appliquer ça à, à l'eau, euh, au niveau européen aussi. Donc, euh, on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qui va être dans ces dans « guidelines ». Mais euh, on a déjà un cas, par exemple, en, euh, en Catalogne, en Espagne. Donc, c'est ce système de côté de échange. Donc, c'est l'idée que combien d'eau de, combien est nécessaire Il y a combien d'eau extra, extra on a besoin pour avoir une bonne allocation de l'eau pour maintenir l'environnement, pour maintenir l'industrie, pour maintenir l'agriculture Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, dans le river, le, la rivière Terre en Catalogne ils voulaient mettre de nouveaux centres hydroliques, hydro, euh, yeah, euh, 85 nouveaux centres hydrauliques sur, dans cette rivière. Donc ils ont besoin de beaucoup plus d'eau que, que, que existe dans, dans la rivière. Donc ils ont besoin des permis, des gens qui ont des permis qui utilisent déjà la rivière. Donc ils ont dit, ok, on va négocier, je ne sais pas, avec les industries qui utilisent tel tel, on va négocier ça. Et à la fin, euh, tout le monde ne voulait pas donner les permis. Donc, la seule solution, c'est de payer une compensation aux gens qui ont les, les permis. Et ça a coûté 75, euh, une estimation de 75 millions d'euros euh, pour remboursement, rembourser ces gens qui avaient les permis d'usage du, dans l'eau. Donc, dans ce cas-là, ils ont... <coughs> Ils ont réussi à avoir, à avoir ces, ces permis, mais tu peux imaginer si, si, si vous êtes un agriculteur, par exemple. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous faites Ou vous continuez à, à faire l'agriculture, ou tu payes, tu gagnes de l'argent avec les permis d'eau que tu as. Donc ça, c'était en fait un, un cas qui s'est passé aux États-Unis. Il y a une compagnie de, de gaz de schiste qui est arrivée, et qui peut payer plus on dit toujours le prix, mais qui peut payer plus pour un permis d'eau, un, un agriculteur petit ou une grande compagnie de, de gaz de schiste Donc tu arrives à des conditions où on donne cette, cette coût à l'eau, pas basé sur des autres choses, mais seulement avec le coût, le prix, c'est une marchandisation de l'eau. On donne le prix et donc une compagnie de gaz de schiste achète tous les permis et agriculteurs là, donc c'est lié aussi à la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce qu'on va faire si on fait seulement le prix à la fin c'est Ce qui peut payer le plus va avoir le, la ressource. Donc euh, on voit énormément de problèmes euh, avec cette, cette idée de commodification et l'Union le, le européenne voit seulement le prix euh, comme le, le seul... Euh, moyenne pour distribuer, ah. pour distribuer les, les ressources donc ça c'est un grand problème et, euh, et en fait ce qu'on voit aussi c'est que tout ce type de, de permis et de droits à l'eau qui sont distribués en fait euh, en, en Espagne dans l'exemple de Catalogne par exemple ça pas réduire du tout euh, l'usage le, de l'eau et aussi ça ne regarde pas du tout la manière que l'eau est utilisée ça, c'est vraiment seulement, On ne regarde pas la qualité, c'est seulement la quantité. Donc, tu ne vois pas comment c'est utilisé, comment c'est traité après. Euh, on va parler de ça plus dans le pack. Euh, mais on voit tous ces instruments qu'il veut, qu veut appliquer, euh, qui augmentent seulement la, la marchandisation de l'eau et, et qui veulent créer ce marché de l'eau en Europe. Donc, qui peut payer peut, peut avoir plus de l'eau, même si tu es super loin de, de la source.